Alors pour préciser les choses sur les rapports que moi je préconise entre l'animalisme et, la, et ce qu'on appelle, c'est une expression un peu méprisante que j'ai vue, euh, la politique humano-humaine, c'est-à-dire la politique qui concerne que, entre guillemets, les humains, c'est quelqu'un qui, qui, qui voulait dire, euh, oui, les animaux ne sont pas concernés par la politique humano-humaine. Donc il y a des gens qui disent ça. Euh, la, lutte, euh, la lutte pour les animaux, je, je, je lutte pour les animaux, je me fiche de la politique, je suis ni de droite ni de gauche, je suis pour les animaux, des trucs comme ça. Je pense que c'est une, une erreur fondamentale, parce que, d'abord, une chose évidente, c'est que quand on est pour les animaux, on est parce qu'ils sont sentients, les êtres humains sont des êtres sentients, donc les injustices qui touchent les, les humains sont des injustices qui touchent des êtres sentients et concernent les animalistes autant que euh, que, que ceux qui touchent les cochons ou n'importe quoi euh, que et non seulement les concernent mais parce que il y, y a le même c'est la même logique il euh, y avait on cite souvent la, la phrase de Lamartine on n'a pas deux cœurs l'un pour les animaux l'autre pour les l'un pour les bêtes l'autre pour les hommes enfin je sais plus comment il avait dit voilà donc euh, moi j'aime pas trop cette phrase dans un sens parce qu'on a l'impression que qu'il qui qu y a deux domaines, c'est même pas qu'il y a deux domaines, c'est qu'il y a un seul domaine quoi. Il y a un seul domaine et aussi au niveau de la raison, c'est-à-dire que la logique qui amène à dire que la souffrance d'un cochon vaut autant que la souffrance d'un humain, c'est la même logique qui amène à dire que la souffrance de deux humains a autant d'importance. Et l'implication de ça, c'est que l'animalisme est en soi de gauche, je dirais. Elle est en soi progressiste, euh, elle n'est pas progressiste parce que l'animalisme ferait alliance, par exemple, avec l'antiracisme. Souvent on dit, la preuve que l'animalisme est progressiste, c'est que les animalistes s'allient avec les antiracistes, sont aussi antiracistes, etc. D'accord, mais la, la réalité c'est qu'on ne on dira jamais que l'antiracisme est progressiste parce que les antiracistes s'allient avec les antisexistes. Non, l'antiracisme est progressiste en soi, c'est un progrès en soi. C'est un progrès de la justice en soi. L'animalisme est pour un progrès de la justice en soi. C'est-à-dire, la libération des animaux en soi est un progrès. Il n'y a pas besoin de rajouter, de, de se dédouaner autre chose. Et souvent, je prends l'exemple de Brigitte Bardot, par exemple. Brigitte Bardot, on dit qu'elle est à droite, elle est copine avec Le Pen. C'est vrai qu'elle est copine avec Le Pen. Mais Brigitte Bardot, elle est de gauche et elle est même d'extrême gauche concernant les animaux non humains. Elle est incohérente, dans le sens que, par ailleurs, elle est de droite sur d'autres sujets. Mais concernant les animaux non humains, elle va jusqu'à refuser de les manger, ce qui, dans la, la société actuelle d'aujourd'hui, est une position, je dirais, d'extrême-gauche, d'extrême-progressisme. Et c'est en contradiction, de fait, avec ses positions sur d'autres sujets, mais ça n'est pas, euh, ça, ça pas euh, annulé par ses positions sur d'autres sujets. Donc, c'est une erreur fondamentale que de dire que l'animalisme se fiche de la politique. C'est une erreur aussi, je ne l'ai pas noté là, mais, parce que tout simplement, c'est clair que c'est la politique humaine qui va finir par déterminer si on libère les animaux ou pas. Donc, c'est dans le champ politique, le traitement des animaux est dans le champ politique. Et la position qui se veut contraire qui dit que l'animalisme doit se prononcer contre le racisme, le sexisme, etc., etc. Et donc, il faut exclure de la lutte animaliste les personnes qui ne sont pas contre toutes les dominations. Pour moi, c'est un peu comme si on disait qu'il euh, faut exclure de la lutte antiraciste les Noirs qui ne sont pas euh, aussi antisexistes. Bon. De fait, moi je regrette qu'il y ait des Noirs qui soient sexistes, mais je, ils ont quand même la légitimité à être antiracistes. Les personnes, je regrette que Brigitte Bardot soit raciste, mais ça ne m'autorise pas à nier la réalité qui est qu'elle est animaliste. D'accord Donc une position qui se veut d'exclure de, de, de toutes les personnes d'exclusion de toutes les personnes qui ne sont pas euh, exactement comme il faut euh, sur, dans tous les domaines.